Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du Fujifilm X-T4. Alors j'ai publié récemment un article sur mon blog, donc je vous invite à lire si vous voulez, euh, si vous voulez aller voir l'article en détail, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc euh, Fujifilm a dévoilé récemment le Fujifilm X-T4, donc ses nouvelles spécificités, de ce dont il sera doté. Donc euh, il y aura un nouveau stabilisateur, il y aura euh, une nouvelle batterie un obturateur plus silencieux, donc je vous présente tout ça, donc en fonction des informations que j'ai, je n'ai pas eu le xt 4 dans les mains, mais en fonction de toutes les infos que j'ai eues, parce que c'est un appareil qui m'intéresse beaucoup aussi, donc euh, je vous présente tout ça en vidéo, donc euh, c'est parti Alors, le Fujifilm xt 4 donc dans un premier temps, euh, ce qu'on peut voir c'est que le Fujifilm X-T4 donc déjà on est forcément amené à le comparer avec le X-T3 vu que c'est son successeur tout simplement donc je vais faire des comparaisons avec le X-T3 mais je peux en faire aussi avec le X-H1 donc j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo donc le Fujifilm X-T4 déjà ce qu'on remarque en tout premier lieu déjà c'est qu'il a un écran sur rotule alors l'écran sur rotule c'est bien parce que ça vous permet de faire euh, de vous prendre en selfie, par exemple, en, en, en, en photo. Ça permet aussi de prendre des vidéos aussi en se regardant. Donc ça, c'est utile pour les vidéastes. Donc cette, ce, nouveau, ce nouveau écran sera doté d'une rotule 360 degrés. Donc du coup, on peut le mettre face à nous, on peut le mettre à plat, aussi euh, orienté si on est amené à prendre des photos au-dessus de nos têtes. par exemple, on peut l'amener à l'orienter vers le bas. Donc ça, c'est plutôt utile. Un écran sur rotule, ce n'est pas quelque chose qu'on est amené à voir sur, la, sur des appareils photos qui sont destinés à un usage professionnel. Donc la série XT est vraiment destinée à ça. La série plutôt XT30, XT20, tout ça, est plutôt destinée à un usage amateur parce qu'ils sont plus petits, mais on peut faire des photos professionnelles avec ce genre de matériel parce que c'est le même capteur entre xt 20 et X-T30. Voilà. Donc là, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Mais l'écran le... sur rotule, c'est quand même une bonne chose. Donc, du coup, ça permet de voir si on veut vraiment euh... enfin, se voir sur l'appareil photo. C'est vraiment un plus donc euh, que si il ne serait pas sur rotule, tout simplement. Après, comparé au X-T3, par exemple, c'est vrai que moi, j'aimais bien... Enfin, j'aime bien avoir la possibilité de mettre mon appareil photo comme ça et de le plaquer euh, vraiment, euh, vraiment au sol. Là, si je me mets sur rotule, tout simplement, il va falloir que je le mette sur le côté et il va falloir que je le tourne. Donc euh, après, il faut voir en fonction de, de vraiment comment il est placé, mais il faut vraiment se dire, voilà, euh, il faut, faut vraiment le tenir droit tout simplement. Après, bon, c'est un, une habitude à prendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais il faut le signaler aussi. Donc, déjà, ce qu'il faut dire, vu qu'on est un peu sur l'ergonomie, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que l'appareil photo, donc déjà, le Fujifilm X-T3 est plutôt euh, fin. Donc, euh, il est plus gros que le, le X-T30, bien sûr, mais il est plutôt fin. Et la poignée du Fujifilm X-T4 est maintenant plus relevée que euh, le Fujifilm X-T3. Donc, ça, c'est ce que j'ai noté. Alors, ça, c'est bien, parce que ça permet de le prendre mieux en main. Après, c'est... Euh, moins qu'un fujifilm x h1 donc là je suis en train de tourner avec le fujifilm xh1 mais c'est vrai que le fujifilm x h1 il a une plus grosse prise en main et il rentre mieux enfin il rentre plus enfin on le tient plus fermement en fait tout simplement le xt4 ça va être entre le xt ça va être entre le x h1 et le xt3 tout simplement donc voilà c'est ce qu'il faut se dire le xt4 il est un petit peu plus gros que le xt3 mais sans vraiment repartir sur un univers de réflexe, voilà, tout simplement. Après, au niveau de l'ergonomie, donc, quand on prend le Fujifilm xt 4 vu du dessus, on voit que euh, le bouton FN a changé de place, maintenant le bouton FN est sur, euh, au-dessus de la molette de correction d'expo, donc pro plus proche du, du déclencheur, tout simplement. Donc voilà, Au sinon, euh, sinon vue euh, principale, euh, on remarque aussi que les boutons, alors les boutons ont changé de forme, donc ils sont toujours ronds mais ils sont plus euh, bombés. Ils sont plus bombés, ils sont toujours ronds mais plus bombés j'ai l'impression. Voilà. Après on remarque aussi que la touche Q a changé de place. Donc la, la, la touche Q maintenant est à côté de la molette. Donc derrière, toujours derrière, à côté de la molette, et va remplacer le bouton AFL. Donc moi, en fait, le bouton AFL, c'est un bouton que je me sers pour faire ma mise au point. En détachant la mise au point du déclencheur, je l'ai attribué sur un autre bouton et je l'avais attribué sur le bouton AFL. Bon, maintenant, sur xt 4 Fujifilm euh, déplace ses boutons. Donc déplace les boutons AEL et AFL. Maintenant, crée un bouton AF-ON. Et le bouton Q prend la place du bouton AFL, comme on peut le voir, tout simplement donc ça c'est ce qu'il faut savoir ensuite <coughs> ce que je peux vous dire donc là ça c'était vraiment au niveau d'ergonomie que je voulais vous parler ensuite au niveau de la stabilisation IBIS donc la stabilisation IBIS c'est ce qu'on a vu apparaître avec le Fujifilm xh 1 donc la stabilisation moi j'aime beaucoup la stabilisation donc je vous mets des, des images que j'ai réalisées grâce à la stabilisation donc c'est des images que j'ai réalisées dans une église pour un concert de piano à la bougie. Donc en fait, euh, là, l'image que j'ai réalisée, c'est une image euh, avec le 16 mm 1.4. Donc euh, j'ai pris un plan global euh, de l'église avec le pianiste qui était jusqu'au bout. Et là, ce plan, enfin, cette image, je l'ai réalisée à 1 huitième de seconde. Donc 1 huitième de seconde avec la stabilisation du XH1. Donc l'avantage du xh 1 c'est qu'il me permet de descendre jusqu'à 5 stops, comme on dit, 5 fois la vitesse en dessous de ce qui est euh, préconisé à main levée, tout simplement. Donc si j'avais photographié cette photo avec le Fujifilm X-T3, il m'aurait fallu, fallu être à 1,24 à peu près, comme le 16 mm correspond à 24 mm. Là, avec le Fujifilm xh 1 j'ai descendu de 3 fois la vitesse, parce que je trouvais que c'était euh, correct, donc ce qu'il me fallait, et ça me permet de ne pas monter trop haut en ISO. Alors, j'ai pris cet exemple en image, parce que dans l'église, c'était tout éclairé à la bougie. Et comme c'était tout éclairé à la bougie, c'était très très sombre. Donc du coup, il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte, il fallait que, euh, éviter que les zones lumineuses soient cramées, mais surtout que j'ai du détail dans les ombres et dans les, les, les, les très faibles... Euh, les très faibles zones de, de luminosité en fait tout simplement. Si je prends la seconde image, la seconde image, je l'ai réalisée avec le 90 mm F2 à 1 quinzième de seconde. Du coup, si j'avais eu le XT3, si j'avais utilisé le XT3 pour faire cette image, il m'aurait fallu être à environ 135 e de seconde en vitesse pour m'assurer une photo nette à main levée. Avec le Fujifilm X-H1, j'ai pu descendre à 1 15 de seconde et ainsi préserver euh, la montée en ISO en fait. Donc ça c'est plutôt un avantage vraiment très très utile avec la stabilisation. C'est pour ça que j'aime beaucoup la stabilisation, ça me permet vraiment de descendre en vitesse et de pouvoir faire des photos euh, à main levée en baissant la vitesse. On est quand même proche des vitesses qui sont très très basses, donc évidemment si le sujet bouge dans tous les sens, euh, ça va être plus compliqué de l'avoir net sur l'image. Ensuite, l'autre image, je l'ai réalisée au 56mm f1.2. Donc là, j'étais plutôt à 1,40ème de seconde. Donc, du coup, j'avais une scène qui était plutôt pas mal éclairée en fonction du cadrage et de l'angle de vue. Donc 1,40ème de seconde, pareil, avec le 56mm, avec le xt 3 sans stabilisation, je, je serais monté à 1 84, 1,84, 85 ème de seconde pour m'assurer une image nette à main levée. Du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Là, ça m'a permis de descendre à 1 quarantième de seconde avec le xh h 1 tout en préservant le mouvement du pianiste et, et euh, mon fou de bouger, tout simplement. Alors, je trouve que c'est vachement utile, la stabilisation. Franchement, pour descendre en vitesse, c'est bien, et ça permet aussi, de, aussi, si on le souhaite, de créer des mouvements dans ses photos. Donc, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Après, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vous ai parlé du, de la stabilisation du Fujifilm x 1 mais la stabilisation du Fujifilm xt 4 va encore plus loin, puisqu'elle euh, elle permet de, de descendre encore plus en vitesse. Déjà, avec le Fujifilm X-H1, on peut descendre de 5 fois la vitesse, et avec le Fujifilm xt 4 on pourra descendre de 6,5 stops. Donc 6,5 fois en fait, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. A savoir que, par exemple, avec un objectif f1.4, quand je suis à 1000 ISO, avec un objectif f2.8, je suis à 4000. Voilà, c'est juste pour, grosso modo, on double deux fois la lumière. Donc, de f1.4 à f2, donc de, on passe de 1000 ISO à 2000. Et de f2 à f2.8, on double encore. Donc, on passe de 2000 à 4000. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Sinon, la stabilisation, euh, juste un mot, moi, je franchement, j'adore. Ça m'a permis de faire toute la fête des lumières, donc à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez la fête des lumières, mais la fête des lumières à Lyon, il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que c'est pénible de se promener avec un trépied, euh, de poser le trépied, de faire attention aux gens qui passent, euh, qui ne fassent pas tomber le trépied, l'appareil photo, euh, du coup, voilà, euh, le Fujifilm XH 1 et sa stabilisation, moi, ça m'a permis de faire toutes les photos que je voulais à main levée. Donc, j'ai utilisé le 16mm 1.4. Donc là, je peux vous mettre une image. J'ai réalisé cette image. J'ai rajouté un peu euh, une sorte d'étoile au fond. Donc ça, je l'ai fait sous Photoshop. C'était euh, juste pour histoire de montrer un peu comme une éclaboussure, en fait, qui sort de, de, de l'image. D'ailleurs, je l'ai appelé comme être éclaboussé d'eau. Donc, euh, si vous me suivez sur Instagram, euh, vous pourrez découvrir mon thème. Je commence toujours mes photos par « comme ». Donc voilà, j'influence sur la lecture de l'image à partir du titre. Et après, je propose aussi à vous de partager votre vision des choses en commençant par comme. Donc du coup, c'est très intéressant pour voir, euh, vous, ce que vous voyez et ce que moi, je vois autrement. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Donc euh, voilà, donc euh, sinon, euh, petite nouveauté aussi sur les spécificités du xt 4 Donc du coup, on reste sur capteur APS-C évidemment. Et euh, on est toujours en, en vidéo, la possibilité de filmer en 4K à 60fps. Donc ça, c'est plutôt vraiment euh, vraiment top. Et euh, on a une nouveauté, c'est que maintenant, avec le xt 4 on peut faire des ralentis en Full HD à 240 images par seconde. Alors ça, c'est super bien parce que pour ceux, qui sont ap, pour ceux qui sont fans des ralentis, ça permet d'avoir des ralentis qui sont plus fluides. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un mot sur la batterie. Donc, la nouvelle batterie, c'est la NP-W235. Alors, la batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie Fujifilm, donc, euh, de base, ça, c'est la NP-W126S. Donc, c'est les batteries euh, Fuji, standard. Euh, ces batteries, elles sont pas si grosses que ça, mais elles permettent de prendre à peu près 300, 350 photos, je crois, avec le xt 3 à peu près. Bon, moi, franchement, j'ai l'impression que j'en prends plus que ça. Ça me pose pas de problème. Avec le Fujifilm xh 1 par contre, j'ai remarqué qu'entre le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm xh euh, 1 sur Fujifilm X-H1, la, la batterie, elle descend à une vitesse. Et alors, en vidéo, j'en parle vraiment pas parce que euh, c'est vraiment... Pff, ça chute, quoi. C'est vraiment dingue. Il faut vraiment se promener avec un lot de batterie. Alors, les batteries Fujifilm. Moi, je, au quotidien, je me balade avec trois batteries. Donc, une dans le boîtier et deux en rab, donc euh, dans le sac, au cas où je fais plus de photos que prévu, tout simplement. Mais franchement, le plus souvent, je change une fois de batterie. Et encore, je change de batterie parce que je ne l'ai pas changé précédemment, euh, le jour d'après. Donc ça, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut se dire. Les batteries Fujifilm officielles coûtent assez cher quand même. Moi, j'ai opté pour la batterie Patona. Donc, j'ai acheté de l'eau de par deux. J'en ai, ai quatre Patona. Des Patona Patinium. Et du coup, je me suis dit, je vais tester les Patona. Et franchement, les Patona, elles assurent autant que les batteries officielles. Alors, sur le Fujifilm xt 4 la nouvelle batterie, forcément, elle va amener plus d'autonomie à l'appareil photo. Fujifilm dit qu'on peut prendre 600 photos avec le boîtier. Le Fujifilm xt 4 donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien, c'est une nouveauté. Par contre, pour ceux qui sont équipés de deux boîtiers, si vous n'êtes pas équipé si de deux boîtiers, donc le Fujifilm, XT, de Fujifilm X-T4, si vous êtes équipé du Fujifilm X-T4 quand, vous allez, euh, quand il va sortir, et le Fujifilm X-T3, admettons, vous gardez le, le, le, le X-T3 comme deuxième boîtier, il va, va vous falloir des batteries du Fujifilm X-T4 et des batteries du Fujifilm X-T3, si vous travaillez avec les deux. Par exemple, je, je vous donne ça juste à titre d'exemple, hein, pour une information. Vous faites un mariage, donc en tant que professionnel, donc vous avez le Fujifilm X-T4, vous avez le Fujifilm X-T3, il vous faut les deux lots de batterie. Ça, c'est clair pour assurer le mariage. Donc du coup, il vous faut vraiment pas mal de batteries sur le X-T3. À mon avis, sur le X-T4, il va vous falloir 3, 4 batteries une en rab, au cas où, en secours, peut être 5 batteries. Alors, vous imaginez 5 batteries sur le x 3 5 batteries sur le X-T4. Et encore, c'est vraiment le minimum. Donc là, c'est juste à titre d'exemple pour euh, si, par exemple, vous voulez travailler professionnellement avec Fujifilm et que vous avez un xt 4 un X-T3. Dans ce cas là, c'est vrai que le lot de batterie, les deux lots de batteries, ça risque d'être un peu pénible. Par contre, si vous avez deux X-T4, évidemment, là, ça sera, euh, ça sera beaucoup plus simple. Après, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la batterie, parce que c'est vrai que ça peut, euh, ça peut être pénible, donc euh, voilà. Mais sinon, nouveau format de batterie, c'est plutôt bon signe, parce que ça permet d'améliorer l'autonomie, l'autonomie tout simplement des photos, mais aussi des vidéos. Par contre, un petit mot, j'apprends aussi qu'avec euh, le Fujifilm X-T4, on n'aura plus de chargeur. Alors ça, par contre, c'est vraiment un peu, euh, ça fait un peu tâche, je trouve. Parce que euh, ça, ça oblige à acheter tout simplement un chargeur. Ça oblige à acheter un chargeur en plus du boîtier. Alors, déjà que le boîtier va coûter un peu plus cher, j'en reviendrai après. C'est vrai que le fait d'avoir à acheter un chargeur en plus, je trouve ça quand même un peu limite de la part de Fujifilm. Donc après, euh, pff, voilà quoi. Euh, C'est sûr que quand on est professionnel, au niveau de la photo, on va, amener forcément, on va être amené forcément à acheter plusieurs batteries. Donc par contre, Fujifilm sort un chargeur où on prendra, où on pourra brancher deux batteries en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent pas le chargeur dans le boîtier. Je ne sais pas. Mais par contre, euh, je me dis, bon, c'est vrai que le chargeur, le double chargeur, ça peut être pas mal. Le fait que recharger deux batteries en fin de journée, ça ira beaucoup plus vite aussi que de charger une batterie par une batterie. Bon après.. Après, c'est comme c'est une question d'organisation aussi, mais bon, c'est un peu, ça fait un peu pénible quand même de, de devoir racheter, réinvestir dans, dans un chargeur alors qu'on n'avait pas prévu ça au départ. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Pour la suite, on a toujours la possibilité de mettre deux cartes SD donc dans l'appareil photo. Donc ça, c'est top. Parce que deux cartes SD, ça permet de dupliquer. Donc si vous prenez un RAW, ça permet de dupliquer les RAW. Donc tout simplement, quand on prend une photo, ça enregistre le RAW dans une carte. Et ça va enregistrer le RAW dans l'autre, une copie tout simplement. Et ou alors on peut faire tout simplement RAW JPEG. RAW dans une carte, JPEG dans l'autre. Voilà, si on veut délivrer rapidement des images et conserver l'origine de l'image brute, ça peut être sympa. Sinon, un petit mot sur le lieu de fabrication. Donc apparemment, il y aurait des rumeurs et d'après les reviews que j'ai vues, donc les tests sur internet, j'ai vu qu'il y aurait des XT4 qui seraient fabriqués au Japon et des XT4 qui seraient fabriqués en Chine. Alors, les États-Unis auraient euh, apparemment des XT4 uniquement fabriqués au Japon. En France, apparemment, ça serait des XT4 fabriqués en Chine. Alors, Allez savoir pourquoi, euh, apparemment, il euh, y a une sorte de taxe, je crois, avec les Américains. Je ne sais pas trop, je veux pas trop euh, en dire là-dessus. Mais euh, il faut le savoir, c'est qu'il y aura deux lieux de fabrication différents, apparemment, à voir à la sortie du xt 4 pour, pour pouvoir confirmer. voilà Sinon, au niveau du tarif du Fujifilm xt 4 et ses accessoires, alors, le Fujifilm xt t 4 à son lancement est annoncé à 1799 euros donc c'est une augmentation par rapport au xt 3 Le xt 3 est à 1459 il me semble, à sa sortie il était à 1459 et le xt 4 sachant qu'il augmente de prix donc on se voit doté de la stabilisation, on se voit doté c'est vrai d'un obturateur plus silencieux, d'un écran sur rotule, c'est vrai qu'il y a des options en plus. Fujifilm n'a pas tellement de concurrents en APS-C. C'est peut-être pourquoi ils se, euh, il se permettent d'augmenter le prix. Après, bon, c'est vrai que ça prend un coup, surtout qu'il n'y a pas de chargeur dedans. Heureusement qu'on a une batterie. Mais euh, après, voilà quoi, je me dis, euh, voilà quoi. En fait, Fujifilm veut qu'on euh, charge son appareil photo sur USB, en fait, tout simplement. Et ça, ça ne me plaît pas trop. Moi, j'aime bien prendre ma batterie, le mettre dans le chargeur, hop, et charger. Donc du coup euh, pff, ouais. donc, du coup c'est une augmentation de prix. Bon, voilà, il va falloir s'y faire. Donc ensuite euh, par rapport aux accessoires, non juste par rapport à un mot. Donc le XT4 nu 1799. Le, avec le 1855 2199. Avec le 1680 2299. Voilà. Juste au niveau des tarifs du xt 4 Donc les, il y aura aussi évidemment les accessoires comme le dual charger, il y aura un grip. Donc euh, voilà. Donc, pour conclure, le XT4, bah super boîtier quoi. Franchement, boîtier euh, polyvalent. Donc euh, je crois que c'est le boîtier le plus polyvalent en appareil photo qui existe. Donc un écran se rotule, la stabilisation. Un mot sur la stabilisation par contre. Si vous avez un objectif qui est déjà stabilisé, par exemple le 10-24, euh, je... est-ce que c'est utile ou pas d'acheter le XT4 Je ne sais pas. Donc euh, peut-être que la, stabilis la stabilisation de l'objectif combinée à la stabilisation du xt 4 fera que euh, ça sera encore mieux stabilisé, je ne sais pas, mais dans tous les cas, euh, s'il si est déjà stabilisé, euh, voilà, ce n'est pas forcément utile d'acheter le xt 4 moi, je pense ça comme ça. Après, il faut voir les tests, tout ça, si vraiment ça apporte un gain. Mais déjà, si on descend la vitesse à 6,5 stops, euh, je peux vous dire déjà qu'avec euh, le xt 4 et sa nouvelle forme de stabilisation, je pense que déjà, euh, on est plutôt pas mal. Donc après, est-ce que ça améliore ou pas le fait que l'objectif soit aussi stabilisé Ça, je ne sais pas. Mais sinon, pour conclure, le xt 4 moi, il me plaît beaucoup il me plaît beaucoup parce qu'en fait je rêvais d'un xt 3 et d'un xh 1 combiné, donc les deux en un parce que des fois par moments il m'arrivait de me dire est-ce que je prends le X-T3, est-ce que je prends le X-H1 est-ce que j'ai besoin de la stabilisation est-ce que j'ai besoin de la précision de l'autofocus et sa rapidité du coup euh, j'hésitais entre les deux donc voilà, après il faut se dire euh, je fais un choix sur la stabilisation je fais un choix sur l'autofocus avec le X-T4 il n'y a plus cette question qui se pose mais voilà, je me dis le XT4 sort, il a un certain coût. Le XH1 que j'ai actuellement aussi à la stabilisation et j'aime bien sa stabilisation aussi. Je me dis voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin du XT4 Donc pour moi qui est un utilisateur du XT3 et du XH1, je me dis est-ce que le XT4 c'est pas l'envie juste d'un nouveau jouet en fait tout simplement Même si euh, cet appareil photo me donne vraiment envie. Je ne sais pas. Je vais voir à la sortie du, du Fujifilm xt 4 ce que ça en est. Mais sinon, c'est un appareil photo qui me plaît beaucoup et qui est vachement polyvalent. Donc, je me dis vraiment, vraiment ça, me ferait, ça, me fait ça me ferait plaisir de l'utiliser. Donc, à voir. Sinon, pour conclure, moi, c'est toujours en réflexion. Euh, J'ai hâte de voir comment se comportent les objectifs F1.4 sur le X-T4. Donc, ça, j'irai tester, je pense, en boutique. Mais sinon... Euh, avec le XT4, avec le, le XT3, je trouve que les objectifs f1,4 se comportent mieux que le Fujifilm X-H1. Après, c'est minime, donc euh, pas, enfin, quand je dis c'est minime, c'est surtout que sur le XT3, ça y va franco, ça fait la mise au point, ça rate très peu la mise au point. J'ai l'impression. Sur le X-H1, ça fait la mise au point et par moments, ça hésite, ça la fait euh, pas tout à fait comme je souhaite. Ça rate, mais c'est surtout en basse lumière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment choquant. Ça fait la mise au point. Mais euh, voilà, j'ai remarqué qu'il y a une petite différence. Et en fait, cette différence, on, quand on sait qu'il y a le xt 3 qui est capable de faire ça, et on voit le xh 1 qui, des fois, hésite sur une certaine zone de faire la mise au point, on se dit voilà quoi. Donc, est-ce que le xt 4 améliorera ça Je ne sais pas. Euh, c'est le même capteur. Donc après, il faut voir en fonction euh, du processeur, il faut, faut voir en fonction euh, de, ses, euh, de ses caractéristiques plus, plus précisément. Donc euh, voilà, pour ma part, je réfléchis toujours si j'achète le x 4 ou pas, je verrai. Mais j'aime bien Fuji, j'aime bien l'ambiance Fuji, ses molettes. C'est sûr qu'on reste sur le même capteur, il va pas avoir beaucoup de changements. C'est à réfléchir, voilà voilà ce que je voulais vous dire pour euh, le Fujifilm t 4 donc euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le blog et à consulter l'article que j'ai écrit. Donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce bleu, donc euh, ça me fait plaisir, ça me motive pour euh, créer d'autres vidéos. Et puis euh, si vous voulez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir que je ferai, donc, Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Vous recevrez une notification immédiatement quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.